Allora, Améria! Améria, allora. A già fatto e rifatto tutti i calcoli, trovo sempre la stessa cosa! E cosa trovate? Secondo il teorema di Mazu, scientifico nigeriano, ci sono troppo francesi in cortiga. Ah, mi pensavo anche io! Ah, la scienza dice anche io! La scienza! Allora, qualche questa sera ha battuto per la scema? Oh, Aïcha, Aïcha, ascoltami. Aïcha, Aïcha, Tineva Aïcha, Aïcha, fidou l'ami Aïcha, Aïcha, parla mi Mimi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, Améry. allô. Amérie. Amérie, allô. Qu'est-ce que tu veux jouer un film ou l'Amérique Ah Qu'est-ce que c'est ce film C'est un porno Ah, c'est oh, un porno ou l'Amérique Tu peux la torre d'entrée Ah Et ça, c'est beau Oui, c'est beau Et ça, c'est un gros petit C'est comme ça Allo, Amérique Amérique, allo Je suis so un gars qui a un Abraham. Ah Et quoi voulez-vous Tu vois tu -tu à la scambia, la casada de Pascual de Paoli. Ma qu'est-ce que tu Tu l'as dit, Pasquale, mi canle tout. Paoli de Frances. Allô, ta!